Un naturaliste est une communauté mondiale où tout le monde peut se documenter et partager des observations d'êtres vivants. Chaque observation est partagée par une communauté mondiale de naturalistes où elles peuvent être identifiées, discutées et utilisées pour nous donner une meilleure compréhension de la vie sur Terre. Nous allons voir ensemble comment réaliser ces observations. Une observation permet de décrire une rencontre entre un observateur et un organisme à un moment et un endroit précis. Cela inclut les rencontres avec des indices indirects de la présence d'organismes tels que des champs, des empreintes, des nids ou des cadavres. Lorsque vous faites une observation, vous enregistrez qui vous êtes. Vous devez créer un compte iNaturalist et ne poster que vos observations personnelles. Plus d'informations sur comment s'inscrire sur iNaturalist et installer l'application sur votre smartphone sont disponibles en description de cette vidéo. Ce que vous avez vu. Choisissez un groupe d'organismes comme les papillons ou mieux encore, un organisme spécifique comme le papillon monarque. Si vous fournissez des preuves, vous pouvez laisser ce champ vide et la communauté peut vous aider. Où vous l'avez vu Enregistrez les coordonnées GPS de la rencontre ainsi que leur précision. Vous pouvez masquer l'emplacement au public. Quand vous l'avez vu Enregistrez la date de votre rencontre et non la date à laquelle vous l'avez posté sur iNaturalist. Preuve de ce que vous avez vu. En incluant des preuves comme une photo ou un son, la communauté peut aider à ajouter, améliorer ou confirmer l'identification de l'organisme que vous avez rencontré. Aidez la communauté en prenant des photos claires et bien cadrées, en incluant plusieurs photos sous différents angles. Assurez-vous que les services de localisation de votre téléphone sont activés pour votre appareil photo et pour iNaturalist, accessibles par les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez aussi activer l'utilisation de vos données mobiles pour l'accès à Internet, mais ce n'est pas obligatoire. Ouvrez l'application iNaturalist et trouvez un organisme que vous aimeriez observer. Les plantes sont un bon point de départ car elles ne s'enfuiront pas devant vous. Bien que vous puissiez observer n'importe quoi, essayez de chercher des organismes sauvages, c'est-à-dire des plantes qui poussent toutes seules sans l'aide des humains, ou bien des animaux non domestiqués ou captifs. Vous pouvez par exemple choisir les insectes ou les oiseaux. Sur Android, appuyez sur le bouton « Plus » en bas à droite de l'écran pour faire une nouvelle observation, et choisissez « Prendre une photo » lorsque les options apparaissent. Sur iOS, appuyez sur « Observer ». Vous pouvez aussi choisir une photo depuis votre galerie personnelle. Enfin, vous pourriez réaliser un enregistrement audio ou choisir un son préalablement enregistré. Prenez votre première photo. Après avoir pris la photo, vous aurez la possibilité de la reprendre si vous le souhaitez, si elle est floue par exemple, ou bien continuez. Une fois que vous avez pris une photo, qui vous plaît, vous retournez à l'écran d'observation. Remarquez que iNaturalist aura automatiquement ajouté la date et l'heure ainsi que votre position actuelle. Depuis l'écran d'observation, vous pouvez ajouter d'autres photos à l'observation, par exemple, si vous souhaitez obtenir un gros plan de la fleur ou de la plante ou encore des feuilles. Vous pouvez utiliser un mélange d'observations audio et photo, pour les oiseaux, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait de vos photos, appuyez sur la case « Qu'avez-vous vu ?», voir les suggestions. Si vous disposez d'une connexion réseau ou une connexion Wi-Fi, cela vous reliera à l'algorithme Computer Vision d'iNaturalist qui essaiera de vous suggérer des identifications possibles en fonction de votre photo et de votre emplacement. Les meilleures suggestions doivent indiquer que les espèces sont visuellement similaires vues à proximité. Ce sont de bonnes suggestions parmi lesquelles choisir. Vous pouvez choisir une suggestion de iNaturalist ou vous pouvez taper votre propre identification en utilisant la barre de recherche à n'importe quel niveau de détail que vous maîtrisez. Par exemple, « plantes à fleurs » ou « plantes ». Ce sont deux bons groupes à utiliser comme identification préliminaire. Une fois que vous avez ajouté une identification, vous serez ramené à l'écran d'observation où vous devez sauvegarder l'observation. Une fois que vous l'aurez sauvegardée, elle sera téléversée sur iNaturalist où la communauté travaillera pour confirmer ou affiner l'identification. Bravo Maintenant, vous êtes prêt à faire une nouvelle observation. Vous pouvez également soumettre des observations depuis un ordinateur connecté à Internet pour synchroniser celles que vous auriez effectuées à l'aide d'un appareil réflexe ou d'autres matériels d'observation non connectés. Commencez par vous connecter à votre compte iNaturalist, puis cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors choisir un ou plusieurs fichiers médias, voire directement les glisser sur la fenêtre pour les téléverser. Vous pouvez de nouveau choisir directement le nom de l'espèce de votre observation ou vous laisser guider par les suggestions d'un naturaliste. En fonction de vos fichiers médias, une date et un emplacement pourra être disponible et pré-rempli. Sinon, vous pouvez cliquer la date et l'heure. L'emplacement vous permet de géolocaliser votre observation à l'aide de coordonnées GPS ou de lieux disponibles à l'aide du moteur de recherche. Après leur soumission, vos observations vont souvent être évaluées par d'autres membres de la communauté. Revenez régulièrement sur l'application ou le site internet ou attendez d'être notifié par email pour découvrir comment la communauté peut préciser les informations concernant vos découvertes. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel sur comment faire des observations avec iNaturalist. Maintenant, c'est à votre tour de jouer, alors je vous invite à sortir, à regarder la nature qui vous entoure et faire de belles découvertes avec iNaturalist.